Alors, le premier point à prendre en compte, c'est qu'aucun business plan, okay, ben, en fait, ne résiste à la, à, à la première rencontre avec le client. C'est-à-dire que le business plan, quand vous faites un business plan, vous le faites dans votre coin, euh, sur une, une vision des choses et que vous n'êtes pas allé voir le client, hein, et bien votre business plan euh, vole en éclat. N'oubliez pas que le client le verra, votre client c'est votre premier financeur, c'est le premier financeur de la start-up. Quelquefois, les, les, les, les entreprises traditionnelles sont prises dans des, dans des, dans des processus internes qui l'éloignent éloignent quelquefois un peu du client. Hein. Et on fait des business plans en interne, on est content, euh, on partage l'information, on a des market surveys, donc on est, on est sûr que finalement on a l'information du marché. Mais dès qu'on rencontre le client, ben on s'aperçoit que on a mal compris, c'est pas exactement ce qu'il voulait, etc. Voilà. Donc, ça, le, le, le, le, le, le business plan ne Résiste pas à la première relation en cliente. Parce qu'en fait, si on, on, on, on, on, on se réfère et si on colle, pardon l'expression, en fait, à euh, un document qui a été fait, un business plan qui a été fait, euh, do, et qui prédit le futur dans un futur stable, d'accord, eh bien, euh, c'est quelque chose qui ne convient pas à la start-up, la start-up évoluant dans un environnement mobile qui n'arrête pas en fait de changer. Un business plan, quand on vous dit de faire un business plan sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est très bien, il faut le faire. Encore une fois, c'est comme la recette, il faut le connaître, parce que vous allez être jugé sur votre business plan, d'accord Mais tout le monde sait qu'un business plan, en fait, c'est ce qu'on appelle une, une, une, un benchmark, c'est finalement une base sur laquelle on va se, se, se fonder, mais que forcément, la réalité va être différente. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, on a toujours tendance, en fait, on verra, dans notre mode de pensée, de dire « Ah ben le business plan dit ça, il faut absolument que la réalité s'y conforme ». Là, c'est un peu différent, on verra ça dans l'effectuation. C'est à vous, en fait, de coller à la réalité et de voir comment vous allez vous adapter. D'accord Un business plan, il est fait pour un futur qui est connu. Vous êtes dans un futur qui n'est pas connu. Donc, c'est à vous, effectivement, de, de vous adapter. Et un business plan, généralement, ne fonctionne pas pour, pour les startups. D'accord